On a expliqué aux externes comment réaliser une ponction lombaire et une désinfection préalable. Dans un premier temps, on leur explique la désinfection en cas de temps, euh, avec la mise en condition de gants stériles et du lavage des mains. Ensuite, ils se positionnent devant le mannequin, ils prennent leurs repères au niveau des crêtes iliaques, ils se positionnent avec l'aiguille, ils vérifient le bon fonctionnement de l'aiguille, et enfin ils piquent avec les repères au sol. Si jamais ils ne sont pas vraiment dans l'axe, on leur explique comment remettre leurs mains, comment rediriger leur aiguille et surtout comment réassurer le patient. Et enfin, ils retirent l'aiguille une fois que c'est fini. Principalement, nous, les urgences, on va la réaliser en cas de suspicion de méningite ou d'hémorragie méningée. Jamais faire la première fois sur le patient, d'où l'intérêt de, de faire des petits ateliers comme ça, sur les gistoles simples et courantes. L'idée, c'est de leur montrer les, les indications déjà d'une fonction lombaire, à quoi ça sert, les contre-indications, quand on va la faire et éventuellement les complications, le traitement des complications. C'est vrai qu'on utilise plus ces aiguilles, on utilise maintenant des aiguilles atraumatiques pour éviter, euh, pour éviter justement les, les complications de la, la fonction lombaire. Je leur ai appris à faire une aspiration nasale et ça sert à faire la recherche de virus respiratoires et de bactéries atypiques comme les chlamydia, mycoplasma le pneumoniae lors des infections, euh, des infections respiratoires. On peut aussi chercher la coqueluche par ce type de prélèvement. Ça peut être réalisé par euh, tout le personnel médical, que ce soit les infirmières ou les médecins. Ce n'est pas un geste très, euh, très à risque pour, pour les petits. D'abord, on prépare son matériel. Donc, on prépare la seringue avec soit le sérum-phi, soit le tampon avec lequel on fait l'aspiration. Donc, On prépare tous les branchements en fait, pour recueillir le prélèvement sur le dispositif stérile. On prévient les parents, on demande de l'aide aux parents pour tenir le bébé, ensuite, euh, ensuite on procède à l'aspiration, donc on va instiller dans le nez quelques gouttes de sérum fille ou de PBS au bébé, et ensuite on va l'aspirer avec une sonde. C'est des internes qui commencent qui commencent le semestre au laboratoire de virologie parasitologie et donc le, la séance du, de PP d'aujourd'hui avait pour rôle d'apprendre à faire un prélèvement génital de façon adaptée et pour le patient ou la patiente et de faire de, que ça soit d'une qualité satisfaisante. Après une étape de, de, de présentation, on va dire classique, euh, le, le prélèvement se décompose dans, un, dans une première étape qui est quelquefois compliquée de pose de spéculum pour pouvoir accéder aux régions à prélever et puis derrière il se il s'agit d'un prélèvement simple, soit avec des écouvillons euh, adaptés, soit euh, avec euh, des, des, des, des mises à plat de, de, de vésicules, donc un petit coup d'aiguille pour juste pour ponctionner le, le surplus de, de sérosité.